Maintenant, on va aborder ce qu'on appelle l'attention soutenue. L'attention la, soutenue, c'est ce qu'on pourrait qualifier de concentration, c'est-à-dire le temps, la durée sur laquelle on va rester concentré sur une tâche. Euh, généralement, les enfants qui présentent un TDAH vont justement avoir du mal à mener une tâche à son terme et puis ils peuvent, pour ce cas-là, développer aussi des conduites d'évitement. Ils savent que la tâche va être contraignante et longue, du coup c'est des élèves qui vont aller tailler 50 fois leur crayon, qui vont demander à aller aux toilettes, au collège qui vont vous dire qu'ils ont mal au ventre et qu'il faut aller à l'infirmerie, etc. Donc ça, ça s'appelle des conduites d'évitement, c'est-à-dire que l'élève ne veut pas aller sur la tâche parce qu'il sait que ça va durer longtemps et que ça va être pour lui très contraignant. On peut comparer, en fait, le capital attention d'un élève à un réservoir d'essence. Certains élèves vont avoir un réservoir qui va être suffisamment important et qui va nécessiter d'aller uniquement faire le plein une fois pour réaliser la tâche. Et puis, d'autres élèves vont avoir un réservoir qui va être beaucoup plus réduit, qui va nécessiter d'aller faire plusieurs fois le plat parce que le réservoir est vide. Donc, il faut comparer ces euh, élèves à ces réservoirs et se dire que certains élèves sont en capacité de réaliser des tâches qui vont être très longues sur la durée et d'autres vont devoir faire des tâches restreintes avec des allées-venues jusqu'à la station service pour se recharger en énergie, en attention. Alors déjà, pour les aider, avant tout, il va falloir les motiver parce que vous avez vu que ces conduites d'évitement, souvent elles sont liées aussi à un manque de motivation. Hein, avant de rentrer dans la tâche, c'est contraignant, c'est trop difficile, donc on préfère ne pas y aller, faire autre chose. Donc il va falloir apporter ce qu'on appelle une motivation extrinsèque, c'est-à-dire extérieure à l'élève. On en avait parlé pour les élèves avec autisme, hein, euh, au niveau de l'économie de jetons. Eh bien, on va adopter ce même principe aux élèves TDAH pour les motiver. C'est-à-dire qu'on va décomposer la tâche et chaque fois qu'ils auront réalisé un petit bout de tâche, eh bien, on va leur donner un jeton, une étoile et à la fin, quand ils auront fini entièrement la tâche, donc là, pour le coup, ça représente 4 actions, 4 étoiles, ils auront une activité qu'ils apprécient. Donc, dans ce cas-là, c'est utiliser 10 minutes l'ordinateur de la classe. On peut faire la même chose pour des collégiens. Alors bien évidemment qu'on va pas donner des jetons, mais en tout cas on peut faire une checklist. Hein. Je fais ça, ça et ça. Et une fois que j'ai réalisé, j'obtiens quelque chose qui va me motiver. Euh, un exemple, je pense à un élève qui était passionné de musculation, ce qui n'était pas le cas son AESH. Mais pour le motiver, eh bien du coup, quand l'élève avait réalisé euh, ces quatre tâches euh, l'AESH l'écoutait parler de musculation pendant 5 ou 10 minutes. Voilà, donc on peut en tout cas trouver euh, des renforçateurs qui vont motiver l'élève pour qu'il entre dans la tâche. Euh, un point important quand même, l'étoile ou le jeton n'est pas obtenu si l'élève a réussi la tâche. Hein. On est bien d'accord que là, euh, c'est parce que l'élève s'est impliqué dans la tâche. C'est l'effort fourni qui est euh, renforcé. Alors, je vous disais de décomposer la tâche, ça, ça va être quelque chose vraiment qui va être très important pour éviter que l'élève ne se décourage. Pour les plus grands, on va donner les exercices au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au lieu de donner en entier tous les exercices de mathématiques, par exemple, qu'on doit faire, on va donner le numéro 1, valoriser, vous vous souvenez tout à l'heure, le numéro 2, etc. On décompose pour que les actions... Alors, on essaye d'évaluer le temps... Euh, maximum que l'élève peut consacrer à une tâche, et puis on essaye de faire en sorte que chaque tâche corresponde à peu près à ce ton là. Euh, entre ces tâches, on le verra, on va proposer bien évidemment des pauses. Pour les plus petits, pour décomposer les exercices, on peut aussi les motiver, c'est un peu le principe de tout à l'heure, hein, des, des, des jetons des étoiles, c'est la girafe, on met le nombre d'exercices qu'on doit réaliser, on colorie chaque fois et au final on a réussi à, à remplir la girafe en entier. Donc vous voyez que l'idée en tout cas c'est d'apporter quelque chose qui va motiver l'élève. Pour ça aussi, tout à l'heure je vous disais de mesurer le temps, c'est vraiment important et d'utiliser parfois aussi des outils qui vont permettre de visualiser le temps. C'est-à-dire que quand on sait que l'élève a une capacité de concentration qui va être de 2 minutes, 3 minutes, eh bien, on va lui faire faire une tâche pendant 2 minutes, 3 minutes et on va utiliser par exemple le time timer. Vous vous souvenez, hein, le temps s'écoule, la zone rouge s'écoule pour permettre de visualiser le temps. Eh bien, On va mettre sur 2 minutes... Tu as travaillé deux minutes, c'est fini, très bien, et là on va proposer une pause. Et on refait un temps de deux minutes. Parfois, il faut vraiment faire des séquences très courtes. Plus l'enfant a des difficultés d'attention, plus on va réduire ce temps euh, d'activité et l'entrecouper de temps de pause. Alors bien évidemment aussi que les pauses, on va les matérialiser, hein, parce que si on dit à l'enfant tu fais une pause, euh, elle ne va pas durer une demi-heure. On est bien d'accord que c'est une alternance de pause. Alors, les pauses, elles peuvent se présenter de différentes manières. Euh, parfois, la pause, par exemple la récréation, c'est considéré comme une pause. Donc là, c'est une longue pause qui est prévue pour l'ensemble des élèves. Mais tout le monde n'a pas besoin de pause en même temps. Hein. Et à certains moments, nous aussi, on a besoin de pauses qu'on fait tout simplement tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va voir que bah, notre attention, elle est plus cap on n'est plus capable de se concentrer sur la tâche, mais on va penser à autre chose, c'est une pause. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'est la façon d'aller rechercher de l'essence à la pompe. Eh bien, certains élèves en ont besoin de très très régulière. Et il faut être vigilant parce que je pense notamment à certains élèves qui vont avoir des troubles de l'attention, qui vont faire qu'ils bah, vont être peut-être un petit peu plus lents que les autres élèves hein, sur la, la durée. Et imaginons par exemple que ces élèves, on leur propose jamais de pause. Eh bien, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais euh, imaginons que vous êtes en train de faire du ski avec un groupe de personnes qui sont un peu plus performants que vous, on va dire. Et du coup, vous êtes toujours la, la dernière à skier. Hein, et les autres, ils vous attendent régulièrement. Ils s'arrêtent ils et ils vous attendent. Eux, ils vont se reposer. Hein, ils font leur pause. Vous, vous êtes à peine arrivé que le groupe dit, on repart. Et vous n'avez jamais le temps de vous ressourcer, hein, de refaire le plat. Puisqu'il y a des élèves qui vont avoir fini depuis longtemps, l'enseignant va recommencer autre chose et peut-être que l'élève, là, n'aura pas eu le temps de récupérer. Hein, et du coup, il n'arrivera absolument pas à se concentrer sur une activité sans prendre un petit temps de répit, un temps de pause. Alors attention aux pauses, on n'est pas obligé de sortir, on n'est pas obligé de se lever. On peut aussi faire une pause euh, qui va être une pause, j'allais dire, cognitive. Hein. Je vous propose maintenant de faire cette petite mise en situation. Essayez euh, chez vous de poser cette multiplication hein, de, et au moment où vous la réalisez, essayez de chanter à haute voix la souris verte ou une autre chanson que, que vous connaissez bien. Eh bien, vous allez voir que c'est très compliqué. Et on se pose souvent la question de, est-ce que finalement, on peut faire deux choses en même temps Alors, j'allais dire, on peut quand il y en a une des deux qui est automatisée. Vous vous souvenez de la leçon de conduite, hein, écouter de la musique ou parler à son passager tout en passant les vitesses. Parce que là, on est dans quelque chose qui va être de l'ordre de la procédure euh, du geste. Mais au niveau de notre cerveau, là on est dans deux actions qui nécessitent, qui mobilisent parfois des fonctions cognitives qui vont être similaires, et eh bien notre cerveau, il va être en difficulté. Donc en fait, on n'est pas en capacité vraiment d'être performant quand on est dans la double tâche comme ça. Hein. Notre cerveau, il ne fait pas deux choses en même temps, il fait des va-et-vient très très rapides. Donc s'il y en a une qui est pour nous assez facile, assez automatique, on a plus de place pour la deuxième. Mais si on est en difficulté dans les deux, eh bien, on ne va pas y arriver. Et donc, on voit bien que cette attention partagée qui fait qu'on doit se consacrer à deux tâches va mettre un certain nombre d'élèves en difficulté. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum les doubles tâches pour les élèves TDH. Et quand on est à ESH auprès d'un élève TDAH, il est vraiment très important d'éviter de lui parler quand il est en train de faire autre chose. C'est fréquent, hein? on est assis à côté de l'élève, il est en train d'écrire et nous, on veut lui dire euh, sais, ne serait-ce que dépêche-toi, ou euh, tu, en es, tu as bientôt fini, tu en es où, ou tu veux que je te réexplique. Chaque fois qu'on lui adresse la parole, on le met dans cette situation de double tâche et d'attention partagée, avec deux informations qui vont le mettre en difficulté. Écoutez, et euh, réaliser par exemple l'exercice qu'on est en train de faire. Donc essayez de vous efforcer au maximum d'éviter de parler à l'élève quand il est en train par exemple d'écrire. Hein. Euh, préférez qu'il pose son stylo, par exemple, pour vous écouter. Et je pense à ça parce que souvent, en plus, on, non seulement l'AESH parle à l'élève, mais souvent il y a aussi l'enseignant. Hein. Donc l'élève, il reçoit un certain nombre d'informations et du coup, euh, il ne va pas être efficace dans la réalisation de ses tâches. C'est pour ça aussi qu'il arrive parfois que l'AESH euh, aide l'élève, notamment dans la prise de notes, soulage l'élève. Quand l'élève est trop fatigué, par exemple, ça lui a demandé trop d'efforts, d'attention, et eh bien écouter, écrire peut le mettre parfois en difficulté. Euh, pour les plus grands aussi, euh, ce qui va être compliqué, c'est de prendre des notes et de comprendre. Hein, ce qu'on est en train d'écrire et du coup parfois le fait de soulager l'écriture permet à l'élève de davantage consacrer son attention euh, à ce que dit l'enseignant pour mieux comprendre ce qui est en train de se dire.